pourquoi à ton avis ici c'est resté Parce qu'il y a eu Jean-Claude derrière. Si Jean-Claude n'avait pas été hein. là. C'était fini, hein. Si un claude t'avais pas repris, c'était fini, Au moins que repris, toi Souder, tout le monde peut le faire. Tout ce que je shoot, tout le monde peut le faire. Quelqu'un qui après à souder, peut souder. Attraper, y a rien de difficile. Chauffer un four, cuire un four. Aujourd'hui, on enlève Denis, on enlève mon oncle, on enlève Moïse. Il n'y a, a personne qui est capable de faire cuire un four.